Je me réveille Je vais au lycée en dansant la oula mis... Oui, oui, oui, T'as quelque chose sur le visage Oui, je vais faire un mouton Non T'as mocheté